La majorité des Spinos, ce qui n'est jamais dit dans les médias, euh, ont des salaires très bas, euh, notamment au matériel et les agents que vous voyez dans les gares et les guichets, qui eux font 1200, 1300 euros euh, par mois quand ils sont parfois à temps complet. Mais le chemin privilégié c'est clairement un discours du pouvoir pour décrédibiliser une catégorie aujourd'hui professionnelle qui peut bloquer le pays. Le gouvernement semble pas entendre la rue, le gouvernement tête sort maintenant le 49-3, véritable provocation pour nous. Et eh bien, provocation, il y a mobilisation extraordinaire et il y a grogne énorme des salariés. On oh lâche rien. On oh lâche rien. Tout <rire> savoir qu'une raffinerie comme celle de Total, qui est la plus grande de France, entre un moment où on l'arrête, qu'on la redémarre et qu'on met des produits en conformité sur le marché, il se passe plus d'une dizaine de jours. Donc là, on peut considérer d'ores et déjà que les marchés euh, autour de la raffinerie de Normandie euh, de Gonfruit de lorcher ne seront pas alimentés pendant euh, les 10 prochains jours. Aujourd'hui, les salariés qui sont en lutte contre la loi de travail n'ont qu'un seul droit et qui est un droit constitutionnel, c'est celui du droit de grève. Donc c'est celui-là qu'ils exercent, il est légal, ils demandent à arrêter les unités pétrolières pour pouvoir exercer leur droit de grève à l'extérieur de l'usine, pour ça il faut arrêter les unités. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout pas que les raffineurs se retrouvent isolés, c'est bien au contraire élargir le mouvement à toutes les entreprises en France, c'est bien un blocage complet de l'économie qu'on cherche en France. Donc, nous, on exige la suppression de euh, ce projet de loi. Et... Euh... à la main levée, est-ce que vous êtes tous pour la reconduction ouais Aujourd'hui, si les Français ont, ont certainement plus d'essence, et si aujourd'hui il y a des blocages sur la zone avraise, euh, il faut aller voir ça avec le gouvernement, parce que c'est pas ce c'est pas les grévistes ni les manifestants qui ont décidé, qui ont décidé de ce projet-là. de Vous tapez une femme, là en manif, on arrive en fin de manif, tout se passait bien, tout au long du trajet ça s'est bien passé, c'était festif. Et là, euh, ça gaze à tout bas, on sent la tension qui monte, on est encerclé euh, par les CRS. Je demande à, à chacun euh, de ne pas être euh, dans euh, cette position alarmiste euh, qui euh, vise au fond à faire peur nous euh, maîtrisons pleinement la, la situation. On a On En on y va Ça s'est très très mal passé. Ouais, on a vu ouais, environ 300 CRS arriver. Tout ce que je peux vous dire moi aujourd'hui, c'est que... Bah, notre révolte est encore plus forte qu'hier. Je pense qu'on a été une action très pacifique depuis le départ qu'on est là hier matin, que ce soit dans le centre-ville. Bon, c'est qu'il y a eu des incidents, mais ce qu'on a pris sur la retraite de l'opération escargot, elle a été excellente. Jusqu'à présent, on a toute la population, ou les 80 de la population avec nous. On leur fait, moi personnellement, les violences policières, les images qu'on va dégager, c'est encore ça. Moi, je pense qu'on on leur fait pas ce cadeau-là. que certains nombres de raffineries ou de dépôts qui étaient bloqués sont débloqués ou vont l'être dans les heures et dans les jours qui viennent, nous sommes très déterminés à ce qu'il n'y ait aucune pénurie en France. Chacun peut être, je crois, pleinement conscient de la détermination du gouvernement français à ce qu'il n'y ait aucune pénurie. Et nous avons les réserves, de toute façon pour faire face à ces blocages. Le but n'est pas de créer la pénurie, c'est la conséquence de la grève. Nous, ce qu'on réclame, c'est le retrait du projet de loi travail. C'est ce qu'on réclame au gouvernement de Manuel Valls. Il a encore l'occasion tout de suite de retirer ce projet, ce qui évitera l'arrêt de ces raffineries, ce qui évitera les perturbations, les pénuries, les difficultés pour les travailleurs. Bah, on est pour la grève générale. Là, ça commence à prendre de l'ampleur. On sent les raffineries qui sont bloquées, les transports qui sont bloqués. Euh, dans, dans toutes les régions, ça commence à bouger. Euh, on sent il faut continuer. Il faut que si les manifestations euh, ne suffisent pas et euh, finissent en grabuge à chaque fois, il faut bloquer l'économie du pays. Et là, ça va peut-être faire réagir les croix têtes du, euh, de l'État et voir quand on leur touche au portefeuille les faire bouger.